Donc nous avons une fuite sur l'alimentation, euh, sur la canalisation des de la cuisine. La fuite se situe sur le coude encastré. Nous pouvons voir le colorant sortir à travers le sopalin collé à la canalisation encastrée. La cherche de fuite terminée.